Voilà. Okay. <laughs> Let's <hang> go. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ok c'est bon, je parle, c'est bon, donc bienvenue dans ce live les amis, donc euh, voilà, on va un pour là Mmh. La musique de Mars, je ne sais pas. Version française du jeu. C'est très euh, euh on en jeu. Bienvenue chez toi. Attends, je me demande si je peux pas faire ça. Qui okay, est pas sur Project projet 64? Il y a une version multiplayer, mais j'arrive pas à lancer. Moi, donc on va voir. Oh, chiant ça. Aïe. Ah, le jeu d'enregistrement s'est pas arrêté, donc ça c'est cool. Juste à parler comme ça, ils sont tout en haut d'une. Ok. Ah, c'est pratique ça. Que. Euh... si j'ai besoin de voir, j'ai de la bouteille à côté de moi. cool T'as tout casse. voilà en haut, en haut du moulin hein. Ah ouais, excusez-moi cette mini pause Hop Ouh on oh, peut pas y aller On peut pas y aller il nous faut les casquettes euh, de métal Ça n'a like quand quand je quand je tourne la caméra alors, peut-être que je montre ici. C'était ici euh, non. non. Je sais pas, je connais pas le jeu. Je m'en connais. 2-3, 2-3 étoiles, mais c'est tout. Non, il y a un autre monde. Un autre monde peut connaître. Aïe il euh, y Je vais un peu testé ce jeu, mais. Vraiment un petit peu, je suis seulement au début. Vous avez vu, j'avais hein, que 5 étoiles. Je ferai un deuxième épisode si vous voulez. Ils oui, vont me tuer, voilà. On va changer de monde. J'ai pas envie de rester interminé ici. Donc oui, la version normale, la version anglaise du coup, et la version française. Bon, j'ai pris la version française parce que traduire, c'est ch... chiant. <rire> j'ai pas envie de traduire. fantaise, volant du roi, boom, roi, boom. Ben, roi, roi, roi, roi, roi, Bien, bien. C'est une remattement qui pas que les musiques ils sont traquées Zora aller aller normalement. Donc le roi bonbon, bon, qu'il est par là. Ah oui, il y a des ah oui je les ai Il y a des euh, pour euh... ah ça donne un air d'un d'un donc. Euh... Je dis pas le nom parce que pas les draws mais. Bon là c'est une musique Mario Sunshine donc c'est bon. On aura aller normalement. En fait des, euh, des musiques des autres jeux, dans un autre jeu, c'est un peu. c'est pas. C'est pas bon musique. C'est une musique Mario Sunshine. Euh... Ah quatre coups. D'accord, lui c'est 4 coups, mais c'est pas 3. Ah, encore battu le prochain fois. La prochaine fois, c'est moi qui partirai avec tes étoiles de puissance. Ah C'est la seule rome euh, que j'ai vue qui a l'air français. Oh là, bah, oui, oui, quand ça recule comme ça, oui. Pour volant du roi bonbonbe. Continuez. Ah c'est cool d'avoir un français. C'est du navire. c'est une musique Mario mais... Un nerf. Alors je crois... Attends il y a un, un truc là-haut. Ouais oh, non mais ici je connais. Hein, on, on, a, on a cette étoile là-bas Versa, je vais lui parler à lui Je vais nous ouvrir un canon. Ah, canon bleu <rire> Ouais bip bilibili On a Mais je suis prêt Voilà, oh, pas de dégâts les étoiles dans l'ordre ça c'est parfait oh le tir parfait sur l'étoile euh... ah oui merde là celui là c'est ah, ah, une petite idée comment on pourrait aller euh, vers la montagne Déjà déjà faut monter Ah, c'est sûr que je vais faire strike si je parle pas par le dessus donc hein, apparemment faut juste monter là et il faut juste descendre là bon, ici y a une pièce rouge ah. je connais le début je connais que le début après je connais rien je connais rien du jeu après c'est drôle donc de coup c'est mort bon j'ai déjà vu un let's play mais... Ça y est un Ouais... mais l'étoile. C'est C'est une musique de Galaxy ça... pièces rouges... Pas une autre étoile... Là, ah oui attends... Je me rappelle... C'est oui, ça, oui. Oui Aïe sa pièce rouge on a touché ce truc genre je casse ça je... oula oh oui on peut faire beaucoup euh, de barquar ah, je... ah, il peut plus m'attraper mais normalement voilà Et la dernière étoile je que je pourrais que je peux faire pour l'instant les pièces rouges en va je crois pas que euh, pièces rouges pour l'instant tu peux le faire voilà, oui il faut aller pas euh, euh, euh, euh, j'aurais bon, pu l'attraper avec un avec un triple oscillant bon. on va aller dans un autre, un... un autre monde des rouge je pense qu'il me faut une capacité de plus ah oui je pense que oui il me faut une autre capacité du jeu parce que il y a une étoile où bon, je peux un endroit où je peux rentrer ça c'est 20 c'est beaucoup 8 Oh là, ça commence avec. Ah il y a un niveau par là non Je vais aller voir par là. Je rappelle plus, je me rappelle plus. On va voir par là parce que ça a l'air assez bizarre ici. Ça va voir. Ah ouais, il y a un tuyau, il y a un niveau. Elle est la musique Ok, on va la salle Je suis en pleurs des un quoi, donc je peu partout Ici, ah. on peut en faire un Je suis pas dans la maison ah. Non, je suis dans la maison Ah J'arrive pas à sortir Ah, je reviens ici! Ouais, si tu veux. Bon, on va pas faire ce niveau pour l'instant, il y a un niveau là. Mmh. Ça a été mieux si j'avais atterri sur le tuyau. Escalier des roues. Escalier des roues. Escalier des roues. Euh, C'est À la guitare on, on va peut-être faire l'autre niveau d'abord ouais non je ne pas un live c'est une vidéo là. mais si vous voulez un esprit dites moi dans les commentaires et puis voilà si vous voulez un esprit ce jeu qui a l'air bien Je ne change rien, on va... Je pense que je fais ça. Ah là c'est bon. Ah non c'est sympa. C'est comme on pourrait monter comme ça. C'est ça les escaliers, les l'air caméra. caméra oh merde je suis tombé je suis chier il y a quelques plans de caméra que je ne peux pas voir ça fait la guébou bizarre de, de, de, de, de, de, de. Allez prenez de l'été de l'été de vers de l'été de Voilà, de base de caméra de base de 24... de des de F5, CTRL T, CTRL T, ok. Et CTRL T, je bouge ma par pardon. Je fais tomber. Ah, c'est bien ça. Et CF-7. Enfin, c'est genre. On peut pas mettre ça euh, sur X, le euh, bouton X ou Y. safe 7 Je peut être plus intéressant. Il ah oui <rire> Ok c'est compliqué ça le jeu Ah parce qu'on voit tout Ah je notre étoile toi bon, on va s'arrêter là Attends attends L. FPS Bon il y a certains un certain niveau que ça va être un peu compliqué mais je vous dites quand même si vous voulez un exposé sur le jeu on continuera la prochaine fois si vous voulez bien et ben en tout cas on va s'arrêter là merci à tous de regarder cette vidéo jusqu'au bout à très